Et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser un dessin euh, d'un animal mignon, d'un oiseau surtout, euh, et ça va être un hibou. Alors, je vais utiliser ces crayons de couleur. Voilà, ce sont des crayons de couleur de chez Action. Euh, J'essaie de rester dans le, le matériel bon marché pour vous encourager à vous y mettre vous aussi. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais dessiner une forme comme ça, là. deux courbes comme ça et puis je vais augmenter le trait. Alors j'utilise ce crayon parce que je vais colorier avec cette couleur et je vais dessiner deux traits comme ça et là je vais relier tout ça. Voilà. Je vais relier tout ça et je vais doubler ce trait comme ça. On va essayer d'avoir la même chose de l'autre côté, ce qui n'est pas toujours évident. Et alors, je vais dessiner un demi-cercle de chaque côté. Ensuite, je vais doubler ce demi-cercle, je vais dessiner encore un autre demi-cercle. Et je vais euh, je vais représenter le bec comme ça. Voilà, une sorte de V comme ça. Alors, je vous montre je vous montre tout ça de près. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un trait comme ça. Ici, un autre trait. Voilà. Et ici, je vais relier tout ça comme ça. Voilà. Alors, pour les pattes. Donc, pour les pattes, je vais... Dessiner une forme comme ça, une autre forme comme ça et une autre forme comme ça. De l'autre côté, ici la courbe elle est du côté gauche, là c'est dans l'autre sens. Voilà. Et alors euh, une petite branche comme ça. Voilà. Alors, alors, ici, on va relier tout ça. Et maintenant, on va commencer à colorier les yeux. Alors, je vais utiliser un bleu. Voilà. Et puis, je vais prendre... Un bleu plus foncé, celui-ci, il est un petit peu, il tend un petit peu vers le violet, donc je vais mettre un petit peu de cette couleur ici, un peu en bas ici, en dessous euh, du sourcil on va dire, et ici. Je vais cerner cet œil avec cette couleur. Et alors, je vais colorier un tout petit peu le bas. de l'œil, pardon. Et alors avec euh, un, un léger jaune comme ça une sorte de jaune orange jaune orangé on va on va encore colorier ici et ici Alors, je n'ai toujours pas euh, terminé avec l'œil. Euh, C'est un peu limité au niveau des couleurs, mais bon, je vais me contenter de ça. Je vais quand même un tout petit peu colorier ici. Et ici. Et euh, je vais ramener un peu de gris. Ici, par-dessus. Je vais ramener un tout petit peu de gris ici aussi. Je ne vais pas utiliser beaucoup de, de de détails alors je crois que je vais dessiner un cœur ici Je vais déjà terminé avec les yeux. Voilà. Alors, le noir, moi, je ne le vois pas. Ah oui, le voici. Voilà, et, euh, et alors on va continuer avec ça. C'est euh, un peu un, un print euh, légèrement euh, rougeâtre. Ça va me donner un peu de, de chaleur à ces euh, couleurs. Et ça va mieux faire ressortir euh, son regard, ses yeux. Alors là, on va dessiner le bec. Alors, je ne sais pas de quelle couleur il est le bec, je vais faire en orange peut-être, ou en brun. Et ici, je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur. C'est des chouettes crayons de couleur quand même, hein. ils sont un peu gras, il y a euh, dans certaines mines, dans certaines couleurs, quelques imperfections, c'est à dire des petites crasses qui pourraient euh, vous griffer votre papier, mais euh, dans l'ensemble c'est passable, je trouve vraiment que ce sont des chouettes crayons euh, pour dépanner, pour euh, commencer euh, le coloriage, si vous aimez cette matière, et eh bien vous pouvez commencer avec ces crayons de couleur. Avant de commencer, à, à, à moi, je vous conseille d'abord de commencer avec ces crayons de couleur. Une fois que vous allez, une fois que vous allez bien, vous entraîner, et euh, vous pouvez à ce moment-là vous vous lancer dans l'achat de matériel artiste. Je vous conseille vivement de prendre les prismacolores ou bien les Polychromos. Alors, euh, quelque chose de plus doux. Il n'y a pas plus doux que ça. Alors, je vais... Euh... Le problème avec ces crayons, c'est que... Il n'y a pas trop de couleurs pastel. C'est du cri. utiliser un peu ce verre-bouteille. Alors, je vais quand même dessiner une petite fleur ici. Ou alors, qu'est-ce que je vais dessiner ici hum. Qu'est-ce que je vais dessiner ici Je vais dessiner un cœur. Je vais dessiner un coeur Et je vais prendre un rouge encore plus foncé. alors je vais prendre je vais poser déjà celui ci je vais prendre du blanc et je vais blinder un tout petit peu De nouveau, je vais prendre mon rouge. Et alors, je vais utiliser ce rouge. Je vais utiliser ce rouge carmin. Donc vous voyez, il y a certaines couleurs qui ne sont pas grasses. Le pigment est un peu sec. C'est un peu dommage, mais sinon le reste, c'est pas mal. On va passer à la branche et je vais colorier légèrement le bas de la branche. Ici aussi. Alors euh, là, je n'ai pas de modèle, donc j'invente un petit peu et je vais venir avec cette couleur voilà, juste pour faire un peu de remplissage et avec ce brun alors je vais progressivement parce que bon, je cherche les couleurs qui vont bien représenter cette branche et je, je n'ai pas envie non plus de représenter une branche euh, très foncée, je veux dire d'une couleur très euh, sombre. Alors c'est une couleur ocre, c'est dommage qu'il n'y a pas la référence de ces crayons de couleur. Je vais maintenant encore accentuer Je à ce brun foncé. Alors j'essaie de représenter une ombre portée mais euh, limite je veux dire pas, pas trop étendue pour ne pas travailler trop les ombres. Ici, je vais replacer je vais bien tailler pour avoir une jolie pointe pour bien maîtriser le détail aussi et alors pour que ce soit plus ergonomique je préfère tourner un petit peu la feuille pour avoir une jolie maîtrise au niveau du trait Un petit peu euh, la forme des petites pattes voilà. C'est euh, cette couleur un peu ocre Et alors je laisse cette petite continuité comme ça pour laisser libre cours à l'imagination. Alors je vais un peu blinder avec du blanc. Juste pour adoucir un petit peu cette continuité et alors je vais encore utiliser ce brin qui tend vers le carmin, le rouge carmin. Alors maintenant euh, nous allons revenir un petit peu à notre hibou. et alors on va juste travailler un petit peu la pâte. Et j'utilise un gris tout simplement pour casser un petit peu ces tons chauds. Pour ne pas rester uniquement dans les tons chauds. Et maintenant, je vais reprendre. Alors, je vais reprendre cette couleur. Et je vais l'utiliser légèrement ici. Oui, je fais que tracer des petits traits, et alors avec le gris. Je vais juste créer quelques contrastes. Le mieux, c'est d'avoir une jolie pointe. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et alors, pour le bec, je vais lui donner bon, un petit ocre avec un tout petit peu de cette couleur. Et alors ici, je vais de nouveau un peu travailler cette zone. Voilà. créer une petite ombre portée ici voilà et alors accentuer un tout petit peu avec le gris bien que j'utilise rarement le cri mais ici voilà il n'aura pas vraiment beaucoup de présence et ici aussi Alors, pour casser un peu cette monotonie de gris, je vais utiliser un bleu pour faire un petit rappel de ce bleu, bien que le hibou n'a pas les yeux bleus, mais bon. Ici, nous sommes en train de créer quelque chose de mignon et voilà, d'original aussi et le but n'est pas vraiment de faire un dessin réaliste. Et alors, venir camoufler ce bleu avec cet ocre. Là, je crée un peu de contraste Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de dessin et de coloriage de l'hibou. J'espère que tout le déroulement de cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a surtout encouragé à vous y mettre vous aussi, à dessiner votre hibou et à le colorier avec les couleurs de votre choix. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, un pouce haut et c'est votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de vidéos de ce style. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît, mettez-le-moi en commentaire, posez-moi vos questions donnez moi vos suggestions je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à vous y abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner pour être prévenu de mes prochaines publications si vous êtes intéressé par le coloriage, je vous invite à rejoindre mon programme qui est un cours complet sur le coloriage dans lequel je vous apprends à bien maîtriser les crayons de couleur et surtout à bien maîtriser les techniques du coloriage. Je vous donne aussi pas mal de moyens didactiques, c'est-à-dire des exercices, des dessins originaux qui sont faits par moi et je vous donne aussi un suivi personnalisé et la correction de vos coloriages. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le dessin, je vous invite à télécharger le kit de dessin gratuit dans lequel se trouvent deux ebooks ainsi qu'une vidéo, c'est-à-dire une formation de dessin gratuite. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, à très vite pour d'autres tutos et je vous remercie de nouveau d'être passé et d'avoir visionné cette vidéo. Merci et à très bientôt